Que je vais définir de nouveau aujourd'hui avant qu'on aille par la suite tout à l'heure dans la phase des questions-réponses. Je la surnomme, je l'appelle en ce qui concerne notre population l'afro-cratie, qui est la juste position de deux termes, comme vous vous en doutez afro par rapport aux Africains, crassie par rapport aux Grecs, ancien cratèle qui signifie pouvoir, parce que nous partons du principe que depuis les siècles où la sphère politique oligarchique occidentale est venue à notre rencontre, le schéma de participation à la vie de la cité qui nous a été imposée n'a jamais été un schéma visant à permettre à notre population de pouvoir exprimer sa réelle volonté ceux qui sont ici présents là, je pense que, que ce soit des Caraïbes euh, ou alors des pays d'afrique francophone francophones ou autres d'ailleurs savent pertinemment que la notion d'expression de, de la volonté du peuple n'est pas très présente dans nos pays Même la sont du Congo ici okay. <rire> On que je ne peut jamais me tromper. On peut même aller en Malaisie. Je dis qu'il y a des Congolais qui ne vont pas le faire. Ça c'est le Congo. Le grand Congo. Voilà. Levez la main les Camerounais qui sont dans cette salle. C'est pareil, c'est ouais, deuxième <applaudissements> Pour le reste, bon là j'ai peut-être un petit peu de doute. Mais il suffit que je réfléchisse à tous les pays où il y a des exilés politiques et je vais vous trouver. <rire> Donc dans tous nos pays. Volonté, Cette capacité à exprimer la volonté du peuple est toujours quelque chose qui pour l'instant est dans l'état de, de gestation, pour la simple une raison que tout a été fait structurellement pour que nos populations ne puissent pas faire véritablement entendre leur voix. Lorsque l'on parle de souveraineté, on va être un petit peu dans une notion de... En que certains n'ont pas triché en voyant déjà, déjà quelques-uns de mes speeches. Mais si je demande à certains d'entre vous la définition de souveraineté est-ce que certains peuvent me donner une définition intuitive, quelle qu'elle soit, sachant que la vérité c'est l'addition des différentes perceptions aussi Est-ce que quelqu'un a une idée Quand on entend souveraineté, toi tu as la voix, t'es mis dans le de plus ou pas. Est-ce que d'autres Pendant une autre, et c'est très bien, j'allais dire une sœur, parce qu'il faut qu'on soit aussi dans l'alternance. Oui ma sœur. Bonjour tout le monde. Bonjour ma sœur. Euh, moi, sur ma vie, je fais penser à euh, bah, l'occupant. Très bien. Très bien. Applaudissez. Deux définitions, un frère et à une sœur, et puis on va donner la, la définition euh, telle qu'elle est. Oui, ma sœur. Autodétermination. Applaudissez la sœur. Ouais. C'est en quelque sorte un peu ce qu'on est en train de restituer pour pouvoir avoir une bonne gravure de cette réalité. Vas-y, mon frère. Non, ouais, l'ingérence. Euh, C'est la capacité de décider soi-même de sa progrès. Très bien, merci. Je suis très content parce que bah, vraiment, les. Chacune de vos définitions se complète, entrelacent, et permettent aussi un symbole. Hein, lorsque notre peuple décide de mettre son intelligence dans la même direction, les différentes énergies réunies permettent d'avoir une vision complète et globale de la réalité. Souveraineté, bien, étymologiquement, vous m'excuserez, je suis un amoureux des mots, donc j'aime toujours les décomposer. Souveraineté, bien, étymologiquement, parlant, du latin médiéval super russe qui signifie au-dessus, aller au-delà. d'accord Ce qui, qui est suprême, il n'y a rien au-dessus de ce principe-là. Diverses personnes dans l'histoire ont donné une réflexion et une définition pour permettre d'aller vers cette vision de la notion de souveraineté. Souveraineté était beaucoup plus liée au principe de l'État. Par exemple, le juriste, M. Baudin, B-O-D-I-N, le juriste français Baudin, disait que la souveraineté, c'est l'aspect du pouvoir perpétuel et éternel de la République. C'est ce que lui disait. Lui, le FUR, juriste français, lui, L-O-U-I-S, L, O, U, I, S, comme son nom l'indique, le FUR, L, E, F, U, R, le FUR, disait que la souveraineté, c'est l'aspect de l'État selon lequel celui-ci a la capacité à s'autodéterminer, à s'orienter, à se décider en fonction de sa propre donc, euh, volonté, de sa propre démarche, de sa propre orientation, de sa propre vision, de manière générale. Machiavel avait une vision un peu plus nuancée. Il disait qu'on évoque le principe de souveraineté, généralement, que lorsqu'il y a dans la perception de ceux qui gouvernent un régime, qui gouvernent une nation, qui gouvernent, qui dirigent une population, d'accord, la volonté d'exprimer une sorte de rupture avec un état de fait, une rupture visant à rappeler qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de la volonté des gens, et ce pouvoir généralement, c'est ce qu'on appelle la raison d'État, la volonté de l'État, la souveraineté du peuple, la souveraineté de l'État, du régime. Personne ne peut décider au-delà de sa propre volonté, de sa propre orientation. Et il y a enfin, et c'est dans cette dernière définition qui m'intéresse le plus, Monsieur Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs a dit beaucoup de conneries, c'est pas Comme la plupart des gens de son époque, dans sa région, mais ce n'est pas parce qu'ils disent tous des conneries qu'il n'y a que des inepties qui sont énoncées par ces derniers. Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage. Peut-être que vous l'avez lu, il est grand, mais il y a bon nombre d'éléments qui peuvent être intéressants dedans. Le contrat social rattache la notion de souveraineté au peuple. Et il parle donc de la souveraineté populaire en présentant cette dernière comme la dictature du peuple. La capacité pour le peuple à décider de sa propre destinée, de se frayer son propre chemin. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que cela nous permet de rebondir sur nos collective. Depuis la période de la colonisation, il y a eu l'esclavage avant, la colonisation, puis par la suite les prétendues indépendances, qui ne sont à nous que des dépendances déguisées, il faut le préciser, à aucun moment notre population n'a plus la possibilité d'exprimer plus que jamais sa volonté. Nous avons eu chacun dans nos pays, les dirigeants certains ont eu la chance d'avoir des résistants qui se sont levés, généralement ils ont été combattus on parle aujourd'hui des guerres sous proxy, c'est ce qui se passait déjà à l'époque, c'est-à-dire que le système colonial présentait des gens à l'intérieur de la société civile qui étaient censés s'opposer à nos résistants. Je prends l'exemple, levez la main, ceux qui sont qu'il guinée qu'on Voilà, ok. On avait quelqu'un comme C. par exemple, hein, qui est aujourd'hui diabolisé à un bon endroit. Il y a eu des excès, il y a eu des dérives, c'est une réalité. Mais il est intéressant de contextualiser les raisons pour lesquelles... Certains résistants, durant cette période des indépendances, qui voulaient établir une véritable dictature populaire, être l'émanation de l'autodétermination du peuple, pourquoi ces derniers ont été diabolisés C'est parce que l'Occident bien souvent finançait des opposants à l'intérieur de ces sociétés civiles là pour que ceux qui voulaient être dans une logique d'indépendance réelle puissent être contestés, fragilisés, Est -ce que, et que lorsqu'ils réagissaient à ces tentatives de déstabilisation, on les présentait comme des dictateurs. C'est là, ça nous montre le génie d'ailleurs de l'oligarchie occidentale qui est toujours dans une démarche d'ingénierie sociale désolé pour ceux qui traduisent en anglais en quelques-uns qui sont là, vous avez du boulot aujourd'hui, <rire> parce que je, je parle vite, et je débute vite volontairement. Et ce qui se passe pour euh, ces boutourés, qui a été quand même un cas extrême, et c'est pour ça que je dis qu'on peut être quelqu'un qui est dans la logique de la résistance, ne pas être parfait dans, tout, dans sa gestion, on peut avoir des critiques réelles euh, à opérer, à effectuer, mais ça doit être des critiques autodéterminées et non pas des critiques émanant du pouvoir occidental de manière générale, qui n'aime pas voir nos véritables indépendantistes. Il y a eu des personnes comme Kwame Nkrumah, considéré comme le père moderne du panafricanisme. Il y en a eu bien d'autres qui l'ont précédé, bien évidemment. Mais il a fait partie de ceux qui ont, plus que jamais, mis le panafricanisme à un niveau étatique et à un niveau continental, là où auparavant c'était simplement à un niveau idéologique. Kwame Nkrumah lui-même a été critiqué, d'accord, pour sa gestion de la démocratie, alors qu'en réalité, le travail qu'il effectuait était un travail visant à pousser les populations, nos populations africaines, à l'autodétermination. Au fur et à mesure que le temps a passé, les systèmes sont devenus de plus en plus rigides. Les partis uniques ont plus que jamais prospéré. Et quand on dit partis uniques, ce n'est pas les partis du peuple, ce qui devrait normalement être le cas lorsque l'on parle de l'autodétermination populaire en tant que telle. C'était les partis uniques aux mains, au service et dans l'orientation du pouvoir de l'État. Je prends l'exemple du Congo. Le pays de Kambouboutou dirigeait. Il y avait un parti unique, et celui qui avait le malheur de voter à côté pouvait se trouver en garde à vue très rapidement. Donc on n'était pas dans une logique de souveraineté ou d'autodétermination du peuple. Vous comprenez tout ce que je suis en train de dire, oui ou non Et cette logique de la souveraineté de l'État a connu sa quintessence avec le début du XXIe siècle, où on n'a jamais eu autant de divorces idéologiques entre une masse critique, le peuple qui a une volonté, qui a une vision de pouvoir profiter de ses propres matières premières, de ses propres ressources naturelles, et un gouvernement qui utilise plus que jamais le principe de souveraineté, mais ce principe de souveraineté va de pair avec la logique du népotisme dans lequel ces dirigeants sont installés, j'entends par népotisme la volonté de ces derniers de placer leurs cousins, de placer leurs femmes, de placer leurs mères, etc., etc. Des gens qui n'ont strictement aucun repère ou aucune qualité pour gérer un domaine d'activité précis se retrouve dans tel ou tel ministère sous prétexte qu'ils sont les cousins ou les frères ou les sœurs des dirigeants. Donc on est dans la souveraineté d'une mafia à la tête de nos pays, mais pas dans cette logique de souveraineté du peuple. Est-ce qu'on est, qu est d'accord dessus lui ou non Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire Matsup ou Matsupé pour constater que, que ce soit au Cameroun, que ce soit au, Kogo, au, au, au Congo, dans les deux Congos d'ailleurs, moi le Congo, vous êtes dans la mer, c'est <rire> Congo-Kinshasa, Congo-Vranaville, c'est les mêmes réalités. Des criminels différents dans leur façon de s'exprimer, mais les mêmes réalités. Et même dans les pays qui sont prétendument parlant des pays soi-disant démocratiques, et c'est là aussi la raison pour laquelle on va revenir sur ce principe de démocratie tout à donc on nous vend comme c'était euh, la marque idéale pour qu'un peuple puisse s'autodéterminer, même dans ces pays dits démocratiques, exemple Sénégal le main ceux qui sont du pays de la Teranga. Vous baissez la main, vous n'êtes pas trop... <rire> si vous savez, vous n'êtes pas à la main dans ce moment. Il euh, suffit de voir Matissal, qui place dans son gouvernement, systématiquement, et c'est là où on voit que la problématique de la démocratie s'effondre par rapport aux mécanismes, aux réalités sociales et sociétales de la population, un homme comme Matissal, déjà de 1, c'est à intégralement intensément les objectifs du gouvernement français, jusqu'à ce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire le président d'un pays soi-disant souverain, fait faire un conseil des ministres à la maison mère qui est la sienne qui est euh, donc à Matignon je crois, puisqu'ils sont venus faire un conseil des ministres euh, sur le territoire français avec le ministre français. vous oh, montre oh, bien que en vrai, fait un secrétaire d'État, c'est un café avec vais C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais à côté de ça. Dans la vision de la souveraineté qui est la sienne, qui est sa souveraineté mafieuse, lui, maquissale, maquillage très sale de l'impérialisme français, bon courage les traducteurs, bon courage. Dans cette réalité-là, il place la plupart du temps des gens qui sont membres de son ethnie à des postes de responsabilité. On ne peut pas dire que, que bon les membres bon sont, les plus, sont des gens de problématiques, ça ne veut rien dire. Il y a des gens de bons et mauvais partout. Mais il est très intéressant de voir la manière dont ces gens-là qui invoquent le principe de souveraineté auraient été mis par confisquer ce principe. De souveraineté d'État. ça devient souveraineté d'une mafia au détriment de l'État et de la population. Ils utilisent les pouvoirs publics et ils utilisent l'argent et les données de l'État pour s'acheter leur villa, pour servir leurs intérêts, mais certainement pas pour servir les intérêts ni de la population, ni de l'État qui sont censés diriger gouverner. gouvernement. Et ce que je dis là est même valable pour nos propres pays. Et ce que nous connaissons en Afrique n'est pas un phénomène isolé. Ce que nous connaissons en Afrique est connu aux quatre coins du monde aujourd'hui. Ce qui a expliqué au XXIe siècle la montée en puissance d'un terrain qui auparavant était sauvage mais non pas organisé, qui était la logique de la société civile. Beaucoup parlent aujourd'hui au XXIe siècle de la société civile en pensant que c'est un principe qui a toujours existé, alors qu'en réalité c'est une construction idéologique très récente dans l'histoire de l'humanité. Le peuple en tant que tel a toujours existé, mais la société civile c'est l'organisation, la structuration, le quadrillage de ce même peuple pour que celui-ci puisse être capable d'avancer, de s'exprimer de manière audible et organisée. Un individu qui s'appelle Zygmunt Bresinski. Le meilleur avance c'est quand j'ai entendu parler de Zinyu Brzezinski. Je vois qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à la géopolitique. Mais vous êtes en galère. D'accord. Zinyu Brzezinski était château conseiller américain. C'était celui qui soufflait à l'oreille de la plupart des présidents américains pendant des années. Comme son nom l'indique, Zinyu Brzezinski n'était pas du pur de la face. du Nigeria. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai déjà un certain nombre de procès avec des gens de la communauté auquel ce type-là appartient. Mais il à l'oreille donc des puissants. Et précis Brzezinski disait dans les années 80 aux États-Unis qu'entre le 20e siècle et le 21e siècle, il y aura progressivement un transfert du pouvoir qui était auparavant aux mains des élites, qui s'exprimait dans le cadre du suffrage universel avec la démocratie représentative, et on passera de ce pouvoir-là à un pouvoir qui sera cette fois-ci aux mains du peuple. Parce que de manière inexorable, il arrive un moment quand le peuple ne se sent pas suffisamment représenté par des élites qui ont fini plus que jamais par se déliter par rapport aux responsabilités qui étaient les leurs. Il en va du devoir de la population de s'organiser. Et donc Brzezinski, il faut reconnaître à nos ennemis, à nos adversaires politiques, cette capacité à être dans l'analyse prospective. Là où nous nous, nous, nous contentons, bah, je vois les mangler, ils sont tranquilles. Ouais, je veux bien c'est on parlera, je peux manger vos frites allègrement. Donc moi je jeûne pour vous. Mais bon, c'est pas grave. vous taquine. Je vous taquine. taquine. Peux... Maintenant tu peux culpabiliser, vas-y. <rire> pas de problème, là, je vais, je vais Et donc, j'ai vous au Brzezinski. Vous comprenez que je suis volontairement, j'essaye aussi. Le but c'est de donner l'information parfois dense d'un point de vue politique mais aussi de mettre de la vie dans nos échanges, parce que notre peuple est un peuple qui vit. C'est un peuple d'inspiration, c'est un peuple d'expression. C'est pas un peuple qui est comme les, les Caucasiens et bonjour à ceux qui sont qui sont là avec, en là, train de noter, ils stressent, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune émotion, on ne voit que leur veille et tout. Non. On veut vivre, on veut vivre, On va avancer. Et donc pour nous c'est important. Que l'on soit dans cette démarche de partager. Quand on parle de politique, il y a de la vie dans nos échanges et dans nos réalités. Et donc, qui que vous soyez, que vous soyez noir ou pas, sachez que vous êtes ici, chez vous. Reprennez-vous, parce que ce dont nous parlons concerne l'Afrique, mais en réalité, concerne l'humanité. Donc, je disais qu'il allait y avoir un transfert du pouvoir. Et donc, parce que les Occidentaux, les Américains particulièrement, l'oligarchie occidentale a cette capacité à pouvoir prévoir, ils se sont dit dès le départ qu'il était nécessaire qu'ils puissent quadriller cette montée en puissance inexorable du peuple. Et donc ils ont créé ce système de société civile. Dans société civile, par essence, il y a ce qu'on appelle des mouvements représentant le peuple, généralement des organisations prétendument parlant non gouvernementales, qui euh, s'expriment et qui servent les intérêts du peuple. Normalement c'est le principe. Mais les Américains et les Occidentaux, les Américains suivis par les Français, les Anglais, etc., comprenons que si on laissait le peuple et les peuples du tiers-monde s'organiser, parce que ceux-ci étant dégoûté par des régimes qui en réalité étaient plus que jamais corrompus et ne servaient pas leurs intérêts, la montée en puissance de ce peuple-là serait dangereuse pour ceux qui veulent maintenir les matières premières, les ressources naturelles et les richesses de manière générale de nos populations. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé ce système de cooptation. En agissant de telle sorte que ceux qui se présentaient comme les représentants de cette société civile soient des gens qui ne soient pas des électro-libres. Parce que qui dit l'électro-libre entièrement dit danger pour ceux qui veulent maintenir et assujettir notre population. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en dire Oui ou non, je ne vous entends pas oui. Voilà, j'avais l'impression d'être dans un cimetière, hein, je... Et donc, systématiquement et pas seulement en Afrique, ce que je vous dis là, on a été en Amérique du Sud récemment, on a été en Europe de l'Est, etc. C'est des choses que l'on voit partout. Fleurir l'Occident par un individu peut-être que vous le connaissez notamment, c'est pas le seul, mais c'est le champion de cette stratégie de colonisation de la société civile. George Soros, levez la main, si que j'ai envie de parler de Georges Soros.